Salut Boureima du futur. Tu dois avoir 27 ans. Et moi, j'ai 17 ans. On est en 2020. Je sais que la vie n'a pas été du tout, du tout facile pour nous. Puisqu'à 17 ans, nous avons déjà vécu plein, plein, plein de choses. Surtout les mauvaises d'ailleurs. Mais grâce à Dieu, nous sommes toujours là. J'espère que maintenant, tu, tout va bien, en fait, tout va bien avec toi. Et toi, tu n'auras pas à subir ce que moi, j'ai subi. J'espère que tu n'auras plus à revoir cette atroce maladie, que tu ne seras plus fréquemment dans les hôpitaux, que tu, vas, tu ne seras pas obligé de quitter quelque chose qui t'aime parce que tu es malade que tu seras enfin guéri complètement, que tu pourras manger tout ce que tu veux, que tu pourras faire tout ce que tu veux, que tu pourras t'épanouir sans maladie, sans souci ou sans souci de santé. J'espère que ta foi elle est, elle est encore plus meilleure, elle est encore plus machallah, parce qu'actuellement, actuellement, à vrai dire, je ne vais pas te mentir, j'ai peur de l'état actuel de ma foi. Des fois, elle, elle, est, elle est tellement proche d'Allah. Et des fois, je pense à des choses euh, diaboliques, hein, à me venger surtout, des gens qui m'ont affecté, des gens qui m'ont humilié, des gens qui m'ont humilié. J'espère en enfin fait que toi, tu as su pardonner les gens qui, qui, qui, nous, en, qui nous ont fait du mal, que tu as su éliminer, que tu as su combattre cette désir de vengeance ardent. J'espère que le Mali, ton pays, a vraiment avancé, qu'il y a eu des progrès considérables que les mentalités ont changé, que cette égalité qu'on entend parler entre hommes et femmes, qu'elle existe aujourd'hui, qu'elle est concrète aujourd'hui, qu'on peut la voir, qu'on peut la sentir, qu'on peut la toucher. J'espère que les racismes n'existent plus, que tu n'es pas caché, parce que tout simplement, Dieu t'a créé noir, et j'espère que tu luttes, si au moins les racismes est toujours présent, que tu œuvres pour que cela change, que tu oeuvres pour tes compatriotes, noirs, pour qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde dans le monde, puisque, euh, quelle que soit notre couleur de peau, rouge, noir, blanc, vert, violet, arc-en-ciel, on est tous pareils, on est tous égaux, on est tous libres. J'espère que dans la rue, tu crées haut et fort tes opinions, que tu, tu ne te fonds pas dans la masse, tu ne fais pas toujours parce que tu ne fais pas quelque chose parce que les autres les font, que tu n'es pas pareil, comme, que tu n'es pas pareil aux autres, voilà. J'espère que tu es différent, parce que si on était tous pareils, ce monde serait bien fade. Voilà, ces messages étaient pour toi, Bureima du Futur. J'espère que tu en, tu sauras en tirer le meilleur, que tu es devenu en l'homme pour lequel je me suis battu, Bureima du Futur. À toi, je ne souhaite que du bonheur, je ne souhaite que du meilleur. Bye, Bureima du Futur. Cher Amadou Di, Fetir, Nambada J'espère que si tu as show, ma à Waili, Maha Wodina Wadda Amahigale, parce tari est tardé, maïdouki, sale jam Se d'un benni, tu commis à joigné, yima Cher Fetir, merci de m'avoir écouté J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher Fetir, moi, Fetir, moi, Fetir, moi Cher Fetir, moi, Fetir, moi, Fetir, moi Cher Fetir, moi, Fetir, moi, Fetir, moi